Bonjour Alice, merci de me recevoir chez toi pour cette vidéo de présentation sur le bon usage de la colère. Je te connais parce que tu fais partie des personnes qui me forment à l'analyse transactionnelle, ici à Bruxelles, et je te connais aussi parce que j'ai suivi avec toi ce fameux atelier, et j'ai adoré apprendre quoi faire de ma colère. Justement, du coup, j'ai eu envie que tu viennes animer ce stage à Paris, et je te remercie d'avoir accepté. Et du coup, la première question que je m'étais posée, moi, en lisant la présentation de ce stage, à l'époque, c'était « Quelle drôle d'idée d'avoir... » intitulé ça le bon usage de la colère, comme s'il y avait un bon usage de la colère, ce qui m'avait semblé très paradoxal. Du coup, là, la première question, c'est est-ce que c'est une blague que de vouloir appeler ça le bon usage de la colère Eh bien, c'est à prendre au sens premier. Il n'y a, a pas de blague cachée là-derrière. On a tendance à dire que la colère est mauvaise conseillère, que c'est un sentiment négatif. En fait, il n'y a, a pas de sentiment négatif. En français, on mélange le, le sentiment et le comportement qui est induit par ce sentiment-là. Donc, euh, donc, par exemple, on parle de sentiment de colère et de se mettre en colère, qui, est deux, qui sont deux choses différentes. C'est comme si on disait que pleurer était la, euh, que être triste était la même chose que pleurer. C'est un sentiment qui est désagréable à ressentir, peut-être mais qui est constructif puisque, euh, comme tous les sentiments, comme toutes les émotions, c'est comme un voyant qui nous indique ce qui se passe à l'intérieur et qui nécessite qu'on intervienne. Donc c'est vraiment comme un tableau de bord, le tableau de bord d'une voiture. Il y a des voyants qui s'allument, heureusement qu'ils s'allument parce qu'ils nous indiquent que, attention, il y a quelque chose qui, qui va se passer, qui va mal tourner si on n'intervient pas. C'est la même chose avec les émotions. Donc c'est la même chose avec la colère. Donc la colère est là pour dire hum, « hum, attention ». Il y a quelque chose qui est en train de se passer et tu as besoin d'intervenir. Finalement, la colère serait bonne conseillère. La colère nous indique quelque chose. Et comment réagir par rapport à cette indication Quoi en faire Utiliser l'indicateur interne pour avoir un comportement qui va induire ce qu'on veut obtenir avec, avec ce sentiment-là. C'est-à-dire que la colère vient nous indiquer qu'il se passe quelque chose autour de toi qui ne te convient pas. Et donc, tu dois agir. Tu dois intervenir, faire une demande auprès de quelqu'un pour modifier son comportement, pour modifier ce qui se passe autour de toi, pour pouvoir être de nouveau comment je vais dire, à l'aise. Tout ce qu'on a l'habitude de faire quand on se sent en colère, eh bien, je vais dire que généralement, c'est souvent ça qui pose problème. On va apprendre un positionnement différent. Et en fait, on va utiliser aussi ces deux jours pour se familiariser avec ce positionnement différent. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces deux jours et qu'est-ce qu'on va apprendre pendant ces deux jours Pour que cet atelier soit vraiment utile, il ne suffit pas juste de donner de la théorie. On veut euh, que ce soit un, un atelier euh, expérientiel. Ici, l'idée, c'est vraiment... Euh, de s'entraîner à avoir un nouveau positionnement par rapport à ce sentiment, savoir qu'en faire face à quelqu'un d'autre. Que faire quand je ressens de la colère Que faire quand je suis face à un bloqueur de colère Que faire quand je suis face à quelqu'un qui est en colère Et évidemment, il y a aussi des choses qu'on a apprises sur soi, en, en, parce qu'il y a toute une partie d'introspection qui est faite au début, pour découvrir aussi ce qu'on a mésappris. Je pense que l'essentiel est dans ce nouveau positionnement qu'on prend, mais c'est toujours bien aussi de, de se remémorer, tiens, c'est quoi les étapes au fond Tiens, je me sens en colère, j'ai quelque chose à faire, mais comment est-ce que je peux mettre toutes les chances de mon côté pour le faire au mieux À qui est-ce que tu recommanderais ce stage Uniquement aux gens qui sont souvent en colère Ou bien finalement, est-ce que tout le monde ne serait pas concerné et intéressé par ce stage J'ai presque envie de dire tout le monde, <rire> parce que... Euh... Il y, a, il, y a tellement de, il y a tellement une, une, une mésinformation autour de ce sentiment-là que je crois que ça peut intéresser tout le monde. Ça intéresse autant les gens qui se mettent facilement en colère, qui expriment facilement leur colère, que ceux qui la réfrènent justement. Mmh. Ceux qui la réfrènent ont aussi un mésusage de la colère. Dans les deux cas, y a, y a, on n'utilise pas la colère de manière adéquate. Quoi. Et puis il y a ceux qui... Carrément, il y a ceux qui réfrènent leur colère et qui savent qu'ils réfrènent leur colère, et puis il y a ceux qui la réfrènent et qui ont toujours l'impression d'être vraiment dénués de colère. Seulement, on va, euh, en grattant un peu, on découvre que ce sont des gens qui euh, accumulent des tensions dans le dos, euh, qui ont des, des spasmes, des, des mouvements de jambes, par exemple, ou des tics. Euh, on voit qu'il y a toutes sortes de, de comportements. Comment je vais dire Parasite, comme ça. Qui montre qu'à l'intérieur, il ben, y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas OK. Pas, on n'est pas à l'aise. Tout le monde est concerné par ce sentiment-là. Euh, puisque ça fait partie du kit de base de l'être humain. On a tous des émotions. Et parmi les émotions de base, justement, ben, la colère la, la colère, c'est ça fait vraiment partie de ses émotions de base, incontournable. Donc forcément, tout le monde est concerné par ce sentiment-là et donc tout le monde est concerné par en faire bon usage. Pourquoi est-ce que tu as plaisir, toi, à animer ce stage En quoi est-ce qu'il fait sens pour toi En quoi est-ce qu'il s'intègre avec le reste de ton métier, de ta profession de thérapeute J'ai plaisir à faire ce stage parce qu'avec ce stage-là, on déclenche tellement quelque chose de nouveau que la personne qui a appris ça, ne peut plus jamais le désapprendre. Euh, et c'est un peu ce qui se passe aussi en, en thérapie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a vraiment euh, fait une prise de conscience, qu'il a élargi son cadre de référence, il ne peut plus désapprendre ça. C'est un peu comme si on avait appris une vérité et puis qu'on ben, ne on peut plus l'oublier. Ça rejoint un peu tout ce que je fais en thérapie. Donc moi je suis psychologue, je suis donc licenciée en sciences psychologiques et pédagogiques d'ailleurs. Euh, je travaille, euh, je fais de la thérapie essentiellement. Et à partir du moment où j'ai décidé de m'installer comme psychothérapeute, ce que j'ai cherché c'est à découvrir quelles sont les approches, quels sont les points de vue, euh, quelles sont les interventions qui vont vraiment déclencher l'intégration de quelque chose de nouveau chez, chez l'autre. Que ce soit dans, dans ce stage, euh, faire bon usage de la colère, ou bien que ce soit en thérapie, quelque part la démarche est la même. C'est d'amener les gens à intégrer le petit clic, le, le déclic qui, euh, qui fait qu'après ils sont lancés. Et à la fin de ces deux jours, avec quoi est-ce que les gens vont repartir Dans quelle énergie est-ce qu'ils vont quitter la salle de formation À la fin du stage, les gens... Euh, ont vraiment eu l'occasion d'apprendre ce nouveau positionnement. Hein, donc, de pouvoir, de, ils ont pu expérimenter, parce qu'il y a évidemment beaucoup de cas pratiques, euh, expérimenter la sensation que ça crée de prendre ce nouveau positionnement. En fait, on se rend compte avec, euh, en faisant cet atelier à quel point la colère est précieuse et à quel point elle permet en fait de rétablir. La paix entre les êtres humains.